Je veux vous expliquer pourquoi on souffre de plus en plus de peur, de peur d'avoir peur, d'angoisse et de crise d'angoisse. Euh, juste avant que j'aille plus loin, ce message il va s'adresser à toi si toi tu souffres toi-même de peur, d'angoisse, de crise tu vois, qui te tombe dessus, mais aussi si tu as des gens dans ton entourage qui en souffrent et que toi tu ne comprends pas, tu, vois, tu essayes de les aider, tu essayes d'aider ton conjoint. Et il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, euh, tout ce que tu dis ça tombe à plat et je dirais même des fois ça énerve plutôt qu'autre chose au lieu d'aider, tu vois. Euh, parce que voilà, il arrive, alors je vais prendre le cas maintenant euh, que ce soit pour toi ou d'autres personnes, mais il arrive qu'on soit tétanisé, bloqué à cause d'une peur qui va sembler complètement irrationnelle pour les autres, mais qui pour toi, si toi tu le vis, c'est vraiment quelque chose qui est hyper puissant, qui est hyper fort et qui va même te, te bloquer t'handicaper, te, te, quoi. Et ce qui se passe avec ce type de peur, en plus, ce qui est délicat, c'est qu'on a tendance à culpabiliser. Euh, regarde, si, si toi, ça t'arrive, peut-être que tu te reconnais là-dedans. Toi, tu souffres de difficultés, de crises d'angoisse, de peur dans certaines situations. Tu as ton conjoint, tu as tes proches, tes parents, ta famille, tes collègues qui essayent de te rassurer en t'expliquant des trucs, en, en utilisant des informations forcément rationnelles. Et toi, il n'y a pas moyen, ça ne le fait pas. Tu restes dans ton blocage. Je vais prendre un exemple, regarde. L'exemple de Jeannine qui, euh, elle est tranquille, elle se promène, elle est dans un parc. Et d'un seul coup, elle la sent arriver. Elle sent quoi arriver Je te parle de cette vague, cette vague qui... Qui, sa crise d'angoisse qui est en train d'arriver. Et elle regarde autour d'elle et elle voit rien qui puisse expliquer en fait euh, cette arrivée de crise d'angoisse. Euh, et là, elle a deux possibilités, soit elle va fuir le parc, soit elle va essayer de contrôler comme elle peut pendant qu'elle va traverser. Je prends un autre exemple maintenant, Arnaud. C'était Arnaud qui, quand il m'avait contacté, lui, il subissait des crises d'angoisse au travail, en partie à cause de son chef, d'après ce qu'il me, dis, me disait à l'époque, alors depuis ça a disparu, mais euh, c'est que quand il avait une réunion avec lui, il perdait complètement ses moyens, et tout ce qu'il savait faire, les chiffres qu'il allait expliquer, donner, tout ça, euh, ben, il me disait, ça ne ressemble pas à grand-chose, parce que j'ai pas mon vrai potentiel quand j'explique tout ça. Peut-être aussi, pour toi, pour d'autres, tu vois, mais c'est plutôt pour toi, si tu le ressens ça, que tu te balades toute la journée, avec une sorte, tu vois, de, de boule au ventre, ça te bloque ici au plexus, hein, et tu ne sais pas pourquoi, mais il y a ce truc qui traîne et quelque part, des fois, tu t'en rends même plus compte tellement tu es habitué à vivre avec ça. D'autres personnes, et là je pourrais aller beaucoup plus loin dans les exemples, mais on va arrêter là après, mais ces exemples de personnes de plus en plus en nombreuses aussi, qui d'un seul coup ont du mal à sortir de chez elles et qui petit à petit se cloîtrent, s'enferment et n'arrivent plus du tout à sortir. Qu'est-ce qui se passe dans, ces, dans toutes ces situations Pourquoi ça vous arrive à vous Pourquoi vous Pourquoi pas d'autres Qu'est-ce qui se passe Alors, il se passe en fait que ces trucs-là, ça vient de la partie inconsciente. Si tu veux des infos d'ailleurs un peu plus disséquées là-dessus, j'en parle. Tu regardes sur la chaîne de Vivre Sans Peur, tu cherches un podcast ou une vidéo du moins qui parle du bonhomme VSP Tipeee. Tu verras, tu t as bonhomme VSP, bonhomme Tipeee, tu vas trouver. Et Parce que j'explique en fait qui commande quoi entre le conscient et l'inconscient. Comme ça, je ne le refais pas ici dans cette vidéo-là, mais tu verras, ça t'explique en fait que toi, tu ne peux rien, ce n'est pas de ta faute. Il se passe quelque chose qui prend ton contrôle à ce moment-là, est ce que quelque chose est bien plus fort que ta volonté. C'est pour ça que ça arrive sans raison apparente, parce qu'en fait, quand ça arrive, c'est ton inconscient qui perçoit quelque chose. Donc, c'est pas toi, rationnellement, c'est ton inconscient. Ou alors, tu vas penser que c'est à cause de ça et ça et ça, mais très souvent, on est même à côté de la plaque, parce que c'est l'inconscient qui lui repère quelque chose qui nu, nous, nous échappe. Et c'est bien pour ça que quand on essaye de le rassurer après, avec moi, ce que je vais appeler les fausses solutions, euh, je vais t'en détailler quelques-unes ici pour te donner une idée, Et euh, eh bien, ça ne sert à rien, ça n'aide pas, ça ne marche pas. Je te donne quelques exemples de fausses solutions, j'en ai déjà parlé un petit peu avant d'ailleurs, quand les amis, les proches, euh, ton, ton, je sais pas, ton moniteur d'auto-école, si ça t'arrive dans la conduite, euh, le, le médecin, même le médecin, euh, le dentiste. Bref, quand des personnes essayent de te rassurer avec des informations rationnelles, tiens, comme l'avion par exemple, ces stages pour aider des personnes qui sont en blocage avec l'avion, où on leur explique comment ils volent l'avion, pourquoi ils ne peuvent pas tomber, comment ça se passe, on leur montre tout, le cockpit, tout ça. La peur reste, elle est toujours là. Pourquoi euh, Parce qu'on ne s'adresse pas à la bonne personne. On en fait, on, on, c est, c est, c est, ces modes de soins, ce que j'appelle ces fausses solutions, s'adressent à la partie rationnelle. De l'être, mais il n'y a pas de connexion. Du coup, ça ne, entre conscient et inconscient, tu vois, rationnel, ça s'adresse au conscient. Et la peur, elle, elle est déclenchée par quelque chose que perçoit ton inconscient. Donc, il n'y a pas de, de passerelle de communication. L'inconscient, lui, il n'a pas entendu le message et il continue à te prendre en otage. Comment il te prend en otage et comment tu sais que ça ne va pas quand tu as la crise à cause des sensations physiques désagréables que tu es en train de vivre C'est le seul truc qui te fait remarquer que ça ne va pas. Sauf. Si tu es même dans des projections, quoique même sur des projections, de toute façon, on a un mal-être qui se traduit aussi au niveau physique parce que c'est le langage qu'utilise l'inconscient pour pouvoir t'aider. Et comment ça pourrait se passer dans l'avenir Si tu fais rien, tu continues ou tu essayes de continuer à te détendre, à faire autre chose, à respirer autrement à utiliser des techniques, tu vois, pour aller mieux, mais qui s'adressent à la partie consciente, bah, qu'est-ce qui va se passer Cette difficulté va continuer à augmenter. C'est pour ça que tu le vis peut-être d'ailleurs maintenant. C'est que ta difficulté, elle augmente, elle augmente. Avec le temps, elle devient toujours un peu plus puissante. Même quand tu avais trouvé une technique qui t'aidait à aller mieux parce que tu reprenais le contrôle, qu'est-ce qui se passe avec le temps Cette euh, peur ou ce blocage ou ces angoisses, cette difficulté, elle remonte en puissance. Vrai ou faux Hein, à toi de me dire, mais j'ai encore jamais entendu quelqu'un qui m'ait dit, non, c'est vrai, Eric, avec le temps, en reprenant le contrôle, en essayant de me détendre, en visualisant positivement, ça va mieux. Ça n'arrive pas. Hein, ça arrive peut-être derrière un stage, quand tu fais un stage de, dev, de développement personnel, mais après, peu de temps après, ça te retombe dessus. Et ça n'est pas de ta faute. Ce qui t'arrive là, ça n'est pas de ta faute, c'est que, tu es pris en otage par quelque chose qui se passe et tu n'as pas appris, dans notre culture du moins, hein, quand je dis notre culture occidentale, tu n'as pas appris comment faire pour laisser faire ce que j'appelle moi ton destructeur ou ton autorégulateur de blocage. On a un système dedans, en nous, hein, comme la cicatrisation, si tu veux, qui fait que ça, euh, la cicatrisation, regarde, on se coupe, ça se répare, ça s'auto-répare tout seul, c'est magique. Ben là, c'est exactement pareil. Tu as un auto-cicatrisant émotionnel qui peut faire le travail si tu le laisses faire. Et comme dans nos cultures, on a appris à faire exactement le contraire, on a appris à triturer la plaie, on a appris à triturer l'émotion, c'est-à-dire quoi on, on essaye de se conditionner pour aller mieux d'une manière ou d'une autre, ce qui fait que ce, cet auto-cicatrisant émotionnel ne fonctionne pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de le remettre en route, de le débloquer, si tu veux, il est comme s'il était enrayé, et il suffit simplement de suivre une liste d'étapes simples pour réapprendre à l'utiliser. Alors les étapes sont simples, par contre, tu m'as peut-être entendu déjà en parler ou tu as déjà vu même des praticiens, tu vois, quand on parle de méthode Tipeee, mais ça ne suffit pas, méthode Tipeee, les étapes de la méthode Tipeee, c'est excellent, c'est très bien, je ne vais pas dire le contraire. Si tu me connais, tu sais que je partage, je forme abondamment là-dessus. Je mets toujours ça d'ailleurs en amont, pratiquement du moins en amont, de toutes les méthodes et techniques que j'utilise, mais il y a besoin d'autres astuces pour pouvoir implémenter cette méthode Tipeee dans ton quotidien pour que tu puisses avoir les résultats. Sinon, qu'est-ce qui se passe Peut-être que c'est ton cas aussi, mais c'est que tu remontes dans le mental et quand tu remontes dans le mental, le Tipeee n'arrive pas à fonctionner, il ne régule pas. Donc, il faut trouver des astuces pour pouvoir retourner, redescendre dans ce qu'on appelle dans le corps, dans le mode sensoriel. Et là, bah, ça demande un petit peu de, de temps. Ça demande de la persévérance. Ce n'est pas pour tout le monde. Pas, je ne vais pas te dire, tiens, c'est le truc en une à trois séances fini, tu libéré. Si ça n'a pas été fait maintenant, ça va pas été fait en une à trois séances. Par contre, il y a moyen, il y a une solution pour s'y prendre autrement, utiliser des astuces, des techniques. Et c'est justement parce que ce n'est pas facile à faire que j'ai préparé un programme, un tout nouveau package en fait, de programmes. Je vais te mettre un lien là juste à côté sous la vidéo où je te guide pas à pas dedans pour pouvoir utiliser non seulement la méthode Tipeee pour remettre en route tu vois, ton auto mais aussi comment biaiser ce qui se passe avec ton mental euh, qui peut justement t'empêcher de laisser cette auto fonctionner. Donc Je te laisserai regarder là en dessous, je ne vais pas t'expliquer tout ça ici, ça serait un petit peu long, mais maintenant imagine, je te demande encore quelques secondes, imagine comment tu pourrais te sentir, te ressentir, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus dans ta vie, si ces peurs, ces blocages, tous ces trucs qui te freinent ou ces crises d'angoisse n'étaient plus là Comment tu vas te sentir après, quand ça ne sera plus là Pourquoi je te pose cette question Parce que ça demande de faire un effort, de, de s'y mettre. tu vois. Et pour que tu sois, que aies envie de faire cet effort, il faut déjà que tu puisses entreapercevoir comment ça pourrait se passer, comment tu pourrais vivre sans ça ça, ce n'est pas moi qui peux le dire à ta place. Qu'est-ce que tu pourrais faire en plus Comment tu pourrais te ressentir Comment tu te sentirais par rapport au regard des autres, tu vois euh, Par rapport à, à cette difficulté que tu as maintenant, le jour où elle n'est plus là, le jour où tu sais euh, comment faire par toi-même aussi, comment tu vas te sentir le jour où tu sais que tu as partout avec toi cette capacité de te débrouiller par toi-même pour laisser cette autocicatrisant faire le boulot à ta place et tout simplement pour l'aider à se mettre en route et à faire le boulot pour toi. Je ne peux pas te dire, donc, comme je disais tout à l'heure, en une à trois séances, c'est terminé. Par contre, ce que je peux te dire, c'est certain, tu t'y mets, tu appliques ce que je te dis dans le programme, tu vas avoir de la première, les premières améliorations, tu les as déjà même le soir même. Par contre, après, donc, quand je dis le soir même, c'est déjà que tu dis, wow, pourquoi je n'y ai pas pensé avant, en fait. C'est un truc de dingue, pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant Parce que c'est vraiment ça, souvent, la réaction. Et après en continuant à appliquer, pratiquer et à utiliser à chaque fois que tu en as besoin, tu vas voir que dans le mois qui va suivre, donc mois 30 jours, tu, vois, tu vas voir petit à petit les choses changer. Et il va y avoir un nouveau toi qui émerge, puisque c'est vraiment une nouvelle personne, puisque tu ne fonctionnes plus avec les mêmes limitations. C'est comme si, tu vois, moi j'ai un un, oncle, un balcon là autour de moi, je ne sais pas si on le verra, là, voilà. Euh, et ben C'est comme si les distances, elles étaient repoussées, tu vois, cette barrière-là, c'est comme si elle était repoussée, et du coup, on va avoir plus d'espace, et c'est ce que me disent des personnes, justement, euh, qui, certaines personnes, du moins, qui essayent d'expliquer ce qui se passe quand ils ont régulé quelque chose, c'est qu'il y en a certaines qui me disent, Eric, tu vas me prendre pour un fou, c'est comme si j'avais plus d'espace dans mon corps, tu vois, j'ai plus d'espace dans mon corps, comme si j'étais moins serré, moins intriqué dedans. Okay. Donc je te laisse jeter un coup d'œil et puis tu verras, c'est enfin tout est expliqué, voilà. je ne redétaille pas ici, c'est juste là-dessous sur le lien, profites-en. Je mets une offre maintenant, ben, ça va dépendre à quel moment tu vas écouter cette vidéo, mais il euh, y a une offre avec et tu cliques sur le bouton pour voir de quoi il s'agit. Allez, à bientôt pour des prochains partages, c'était Eric, salut